je peux te poser une question, c'est quoi ta vie sentimentale Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Pourquoi vous êtes parti alors Pour m'installer à Paris. Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense. Cool. Tu peux mettre ta webcam, on est plus que toutes les deux. C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante que t'aies vécue ah T'es immature et égocentrique, Emily. Je crois que je suis fatiguée. Je me sens juste encore plus merdique. Là vraiment, Putain, mais là Putain, elle est complètement malade T'en as une toi aussi Non, non, non Non suis Okay. Elle me rend tarée. Elle me rend complètement tarée. Je pense plus qu'à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis super excitée. J'avais crié. <rire>